Et tout de suite, on va rigoler un petit peu avec Jimmy Croquette pour ses blagues de la semaine. Bonjour Jimmy Croquette Comment allez-vous Jean-René Comment allez-vous On va rigoler Enfin, enfin, on vous attendait. Alors... Combien de blagues euh, cette semaine ah, Cette semaine, on va prendre 5 blagues. Allez, commencez par la première. Alors, que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture, Jean-René Je ne sais pas. Il fout le contact. <rire> Alors, ah, voilà, la est Trop d'émotions, Jean-René. Trop d'émotions. Une mère demande à son fils. Pourquoi as-tu mis le journal dans le frigo C'est pour avoir des nouvelles fraîches. <rire> <rire> Un monsieur demande à une dame dans la rue, « Avez-vous vu un policier Non. Alors, donnez-moi votre sac à main. <rire> » <rire> Un policier m'arrête pour un contrôle d'identité. Il me dit, « Papier. » Je réponds, « Ciseaux. <rire> » oh, alors pourquoi il n'y a plus de mammouth Jean René Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a plus de papoute. <rire> <rire> bon ben mes amis, <rire> je vous laisse sur ceci. Et tiens, qu'est-ce qui est jaune et qu'est-ce a... et... qu qui est jaune Je Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Je ne sais pas Jean René. Jonathan. Ah oui, elle vous... est bonne celle-là. <rire> ah, alors à la semaine prochaine.